Alors. Bonjour à tous, bienvenue donc euh, à cette entrée du 11-12. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, puisque je vous je êtes très nombreux à venir de, de pas mal d'endroits aujourd'hui, donc je me présente, Emmanuel Royon, je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes et Lecture sur la mission patrimoine. Euh, donc Ça fait maintenant euh, un an tout juste qu'on a créé ce numéro avec ma collègue qui était sur la lecture publique. Euh, et donc euh, L'idée euh, c'est que vous pouvez euh, poser vos, vos demandes, vos questions, vos besoins sur une petite plateforme qui s'appelle La Parenthèse et donc nous on, on met au programme ces sujets-là et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le traitement des éphémères, euh, c'est un sujet qui a été euh, assez plébiscité et en témoigne le, le nombre important de participants aujourd'hui inscrits. Euh, donc, pour rappel, les règles du jeu, euh, pensez à bien couper vos micros euh, pour qu'on ne vous entende pas euh, pendant que les intervenantes euh, font la présentation. Euh, si vous pouvez penser également à renommer avec vos noms et prénoms euh, vos, vos vidéos pour qu'on puisse émarger plus facilement. Euh, si vous ne savez pas comment faire, il y a trois petits points en haut à droite de votre cadre euh, où il y a normalement votre vidéo et vous pouvez renommer, euh, renommer votre, votre petite euh, présence. Euh, un petit point sympathique pour ceux que ça ne dérange pas d'allumer les caméras, c'est toujours plus sympa pour les intervenantes de, de mettre des visages sur, sur les participants, donc ceux qui sont, pas, voilà, qui sont coiffés, peignés et dans un décor qui convient, je vous invite à le faire, c'est toujours plus sympa. Euh, normalement, sur le 11-12, on invite euh, les participants qui le souhaitent à poser euh, leurs questions directement à l'oral. Donc, si vous voulez le faire, vous avez un petit icône euh, en bas de Zoom qui est réaction, euh, sur lequel vous pouvez lever la main. Et si vous n'êtes pas trop nombreux à poser vos questions, on vous laissera la parole, bien évidemment. Sinon, vous pouvez les déposer dans le chat euh, à tout moment et euh, on essaiera de, euh, de les prendre au fur et à mesure, sachant qu'on a... On a fait un programme, un déroulé assez riche et que du coup, on a une heure pour, pour essayer de balayer tout, tout ce qui a trait à, à ces questions des éphémères. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de monde arrivé et euh, ce sera plus intéressant maintenant de vous présenter nos deux intervenantes du jour. Euh, donc Caroline Poulain, que je pense vous êtes un certain nombre aussi à connaître, qui est directrice adjointe et responsable du pôle patrimoine de la Bibliothèque municipale de Dijon et présidente de Bibliopathe, euh, voilà, grâce à qui on a un nombre de participants record aujourd'hui. Euh, et Séverine Montigny, euh, qui est la spécialiste aussi des éphémères et qui est conservatrice au département des éphémères et de la documentation à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Euh, donc un grand, grand merci à toutes les deux d'avoir accepté euh, de participer à à cette rencontre. Euh, et donc, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. On, on, juste pour vous redire un petit peu ce programme, on va commencer par une introduction un petit peu pour savoir de quoi on parle quand on parle des éphémères. Euh, puis, on, on abordera l'enrichissement des collections, le traitement descriptif, la conservation et la valorisation. Tout ça en une heure. Donc, euh, sans plus attendre, Séverine, si tu veux bien... Euh, nous répliquer ce que sont les éphémères, quels sont les intérêts au sein des collections. Voilà, je te remercie beaucoup. Alors, bonjour à tous. Euh, merci de, de votre intérêt pour les éphémères. Donc, moi, ça fait dix ans à peu près que je travaille à la bibliothèque historique et donc je m'intéresse à ces, ce type de documents. Euh, je me suis forgée des idées, on va dire, sur le traitement des documents au fil du temps, face à un ensemble qui était à décrire, et, euh, et pas en accroissement. Donc, euh, on en parlera tout à l'heure, mais ça me met dans une position un petit peu particulière par rapport à tous ceux qui, parmi vous, ont considéré à l'arrivée de nouveaux documents. Donc, sans refaire l'histoire de, de l'intérêt euh, croissant porté à, à ces documents euh, par les chercheurs, ni euh, revenir sur l'usage du terme éphémère euh, dont on pourra reparler, euh, je voudrais partir de, de notre point de vue de bibliothécaire. En fait, il me semble, moi, que ces éphémères, en fait, sont, sont un petit peu tout ce qui nous reste à traiter quand on a réussi à... À, à finir tous les, tous les chantiers de, de, de signalement, de manuscrits, de rétroconversion euh, de, de fonds imprimés, puis de cartes plan et plans et d'iconographie, comme si les éphémères étaient un petit peu tout le reste, tout ce qui était difficile à décrire. Et, et de fait, toutes les autres typologies que j'ai évoquées euh, peuvent être décrites en suivant des, des normes hein, qui ont été... Euh, constitué au, au fil de l'histoire des bibliothèques, tandis que pour les éphémères, eh bien, il faut fabriquer une, une méthode en s'inspirant de, de ce qui existe, mais il n'y a pas de, de normes de, de catalogage. C'est un petit peu comme si c'était… Euh, euh, il y avait une hiérarchie, si vous voulez, des, de, de, de prestige dans les documents, mais qui, qui s'explique aussi par… Euh, euh, l'histoire, l'historiographie, c'est-à-dire que les éphémères permettent d'écrire un genre d'histoire qu'on qu a découvert que, que récemment. Et, et du coup, ben, cet intérêt est assez récent. Alors, avant de reparler de ce qu'on peut faire avec les éphémères, si on devait les, les décrire, donc, euh, on peut parler des, des points communs à tous ces types de documents qui serait de dire que les éphémères sont des documents d'abord utilitaires, donc de la vie quotidienne, qui ont un, une utilité immédiate. Par exemple, un, une affiche ce serait, ou un, un flyer, ce serait d'annoncer un événement. Euh, un catalogue, un prospectus commercial, ce serait de persuader le client de les acheter. Euh, et donc, euh, l'information détenue, contenue par ces documents est euh, rapidement périssable. C'est la raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle ils sont éphémères et ne sont pas destinés à être conservés dans l'esprit de leurs producteurs. Euh, et qui explique que ces documents euh, ont pu devenir rares alors même qu'à l'origine, au moment de leur production euh, les éphémères ont pu être produits en milliers d'exemplaires je prends souvent l'exemple des aperçus des prix pour les bouillons parisiens vous savez ces petits euh, lieux de restauration euh, pour le, les ouvriers parisiens à l'origine aujourd'hui le bouillon est quelque chose d'un peu plus prestigieux. Euh, eh bien, on en a énormément la BHVP et, pour, pour plein d'adresses. Et ces pièces, en fait, ont dû être produites à des milliers d'exemplaires. Or, aujourd'hui, ils sont extrêmement rares pour chacune de ces adresses. Euh, on peut dire aussi que ce qui fait leur point commun, c'est d'avoir été diffusé gratuitement. Où, euh, euh, ça y est, c'est bon, ouf! Oh. <rire> Euh, donc, d'avoir été diffusé gratuitement ou de, de, de coûter, euh, d'avoir un prix euh, très modeste et d'avoir emprunté des circuits informels. Hein. Marcel Poète, le fondateur de le, le, celui qui a lancé la collecte d'éphémères à la BHVP, parlait de feuilles de la rue, donc des choses qui circulent en dehors des circuits. Euh, habituelles pour nous et qui croisent rarement nos circuits de collecte. Euh, certains types d'éphémères sont explicitement exclus du dépôt légal d'imprimeur. Euh, les services d'archives peuvent en collecter, mais par incidence dans des liasses provenant de, de services qui effectuent le contrôle sur les activités commerciales ou les activités associatives, par exemple, mais il n'y a, a pas de, de, de captation systématique euh, de l'ensemble de ces types de documents par les bibliothèques euh, ou les services d'archives. Et puis l'autre point commun, ce sont majoritairement des imprimés. J'insiste aussi sur le fait qu'ils ne sont pas forcément illustrés, même si une grande partie des éphémères sont souvent pris en charge par les services euh, iconographiques. Euh, en réalité, euh, leur typologie est beaucoup plus large que euh, les seuls éphémères imprimés. Euh, évidemment, comme euh, l'ensemble de la production imprimée, c'est une production qui explose à partir du 19e siècle, mais euh, d'autant plus que beaucoup d'éphémères sont liés à, à, à, à la révolution industrielle, à la publicité. Euh, au développement de la conscience politique, quand on parle de tout ce qui est tract euh, éphémère, euh, politique ou associatif. Euh, leur forme est le plus, souvent, euh, le plus souvent très modeste, aussi bien euh, dans leur dimension que dans la qualité des supports, ou la qualité de l'impression, et du coup euh, ça contribue à leur fragilité et à leur, euh, à leur raréfaction. Alors, euh, voilà les, les, points, euh, les points de définition euh, géné générale. Euh, pour euh, appréhender ces ensembles, ce qui est très intéressant pour nous, ce serait de disposer de typologies. Donc, il en existe qui proviennent des imprimeurs. Je, je vais très vite, les hein. typologies d'imprimeurs, ça sert à ranger les éphémères qu'ils produisent dans leur atelier, donc euh, vous pouvez vous reporter par exemple au catalogue du, du musée de l'imprimerie de Lyon, euh, où on trouve en particulier les, la, la typologie de Marius Audin, des bibliothécaires, évidemment, essayé de faire des typologies, Et il, y a une, il y a une liste de types de documents que j'utilise parfois de, de mes collègues de la bibliothèque Forney. Il y a des essais de typologie de la bibliothèque nationale qu'on peut retrouver dans le guide de, de, de catalogage des recueils avec des, des termes, si vous voulez, euh, euh, validés pour constituer les, les, les titres forgés des, des notices de recueil. Et puis, euh, ben, j'espère que d'ici quelques temps, on disposera d'un thésaurus euh, des, des éphémères qui existe en Angleterre et qui est en, en cours de traduction, adaptation en français. Et je pourrais y revenir si vous, si vous le souhaitez. Et donc, euh, le deuxième volet de cette introduction, après une définition générale, c'est euh, quel intérêt pour, les, pour nos collections de bibliothèques, quel intérêt de conserver ces, ces documents alors, euh, ce sont des sources qui sont extrêmement intéressantes pour l'écriture de l'histoire sociale, économique et culturelle. Euh, C'est ce type d'histoire dont je vous parlais tout à l'heure qui, qui est apparu plus tard, évidemment, que l'histoire événementielle, gouvernementale, diplomatique, et, et qui fait que ben, la prise de conscience de l'intérêt de ces sources est plus tardive. Euh, mais euh, il faut reconnaître qu'un éphémère seul, c'est quand même une source historique euh, faible. Euh, je, je prends souvent comme exemple, j'invite souvent les gens à, à regarder les affiches que l'on voit dans la rue et, euh, et à constater que le millésime est rarement imprimé. Et si bien que l'enjeu au moment où on collecte des éphémères, c'est aussi de documenter ce que l'on fait et puis, euh, pour que ces sources aient une valeur supplémentaire, euh, l'intérêt c'est aussi de constituer des collections, des ensembles assez volumineux qui permettent d'établir, euh, de constater des tendances, d'établir des comparaisons euh, plutôt que d'avoir des, des pièces isolées. Et c'est ce volume lui-même qui euh, est problématique pour nous, puisqu'on euh, est face à des très gros ensembles euh, et qui, qui, qui sont difficiles à appréhender et pour lesquels on a besoin de méthodes pour s'engager dans, dans un traitement, peut-être justement pas, pas à la pièce, même si ben, on va y revenir au traitement, même si pour certains ensembles, on peut, on peut, on peut vouloir euh, faire des choses plus précises. Euh, ce qui est intéressant aussi avec les éphémères c'est d'utiliser et ça Caroline euh, à Dijon pour euh, mieux développer cet aspect là, c'est de pouvoir construire une singularité, une identité euh, particulière pour votre, euh, votre bibliothèque euh, en proposant des sources qu'on ne trouvera pas, pas ailleurs et puis euh, là encore on y reviendra dans la dernière partie c'est euh, la la le formidable outil de médiation que peut être un éphémère ou un ensemble d'éphémères pour la, la comment dire la, la transmission euh, enfin la, pardon excusez-moi la, la médiation de l'histoire auprès du grand public euh, ces documents sont des documents de la vie quotidienne qui euh, parlent, en fait parlent euh, facilement aux, aux visiteurs là encore j'ai un exemple que je prends souvent de d'un enfin, groupe d'enfants qui étaient accompagné par une grand-mère pour visiter la bibliothèque et on leur montrait des billets de chaises. Des billets de chaises, c'était l'équivalent des titres de transport, mais pour avoir accès aux fauteuils et aux chaises dans les jardins publics de Paris. Et, euh, et donc, les enfants ne pouvaient pas connaître cette réalité historique qui a disparu euh, depuis les années 60. Il n'y a plus de concession de, de chaises dans Paris. Mais euh, la, la grand-mère qui les accompagnait a été capable d'incarner euh, cette, euh, cette réalité en leur disant oh, « mais je me souviens très bien quand, les, quand les, les contrôleurs de billets de chaise arrivaient au Luxembourg, les volets d'étudiantes et d'étudiants qui, qui couraient pour, euh, pour ne pas être contrôlés ne pas, ne pas devoir payer l'amende. » Donc voilà, c'est des documents qui, qui permettent euh, de, de, de parler directement aux gens, de, de, de leur évoquer un passé. Euh, et je parle souvent euh, là de la valeur archéologique de ces, de ces documents, qui euh, ben, en fait sont des témoins, euh, euh, des, des, des témoins au sens premier du terme, du, du, du passé, de la réalité de la, de la vie quotidienne du passé. Et Séverine, du coup, tu nous disais qu'effectivement, euh, un, un éphémère seul, ce n'est pas forcément probant, donc peut-être que nous pourrait parler effectivement de l'enrichissement de, de ces collections aussi, euh, toutes, les, toutes les deux je rebondis, c'est vrai <rire> Donc Je vais déjà rebondir sur ce que disait euh, Séverine euh, sur la possibilité euh, pour une bibliothèque de se singulariser avec euh, ce type de collection, puisque c'est ce que fait Dijon, euh, puisque nous avons depuis une trentaine d'années un fonds consacré à la gastronomie et au vin, et depuis dix ans, euh, on a énormément travaillé sur notre collection de menus, euh, qui était une collection d'environ 2000 pièces et qui aujourd'hui atteint euh, à peu près 18 000 euh, pièces. Donc ça vous montre tout de suite l'activité la, la, de la bibliothèque sur ce sujet. Euh, je peux peut-être, en partageant mon écran, euh, faire la transition aussi avec ce que disait Séverine sur euh, l'intérêt euh, de, de vous, vous voyez bien là, oui de ces collections. Euh, alors, si je pouvais. Voilà. Euh, rebondir sur ce qu'elle disait sur l'intérêt en tant que source et notamment de source sur la, la vie quotidienne en prenant, en appliquant euh, l'exemple à la collection de menus. Vous voyez ici euh, euh, donc un menu sous début, euh, enfin, au, au cœur de la Belle Époque. Euh, C'est bien sûr une source sur l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie. Vous voyez ici euh, un ordonnancement de repas qui ne vous parlera sans doute pas, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, bien sûr, euh, beaucoup d'événements politiques et d'événements historiques ont été accompagnés de repas et les menus en sont aussi un témoin. Euh, les associations à la belle époque ont énormément utilisé ce support. Euh, et là, je vous prends l'exemple euh, justement de la société du vieux papier, qui est une société. Euh, Spécialisés dans justement les collections d'éphémères, et vous pouvez toujours consulter leur publication qui est, qui est très éclairante sur beaucoup de, de types d'éphémères qui sont assez mal connus dans les institutions publiques. Euh, bien sûr, aussi une source pour l'histoire des mœurs, l'histoire sociale. Donc, ici, vous avez un petit patchwork de photos de mariés que l'on trouve sur des menus de fiançailles ou de mariage, et on voit l'évolution du, du, de, de cet événement de la vie quotidienne à travers l'évolution ça rejoint aussi ce que disait Séverine sur l'importance d'avoir un seuil critique pour que cette source soit intéressante. Et c'est aussi, bien sûr, elle en a parlé aussi, une source intéressante en matière d'histoire de l'impression, de l'illustration. Et on a ici un menu sur papier porcelaine qui est très, très en vogue en Belgique au début du XXe siècle à la fin du, du, du 19e, Et puis enfin aussi une source intéressante sur le marketing, puisque, c'est un support qui était très utilisé par, par différentes marques. Alors, euh singularité aussi du, du, des éphémères euh, du fait de leur mode d'enrichissement. Euh, je pense qu'on a, on a deux sortes de bibliothèques, euh, deux sortes de collections d'éphémères, les collections mortes et les collections vivantes. Euh, les collections vivantes, je suppose qu'elles sont assez rares si on met à part les collections particulières qui arrivent par le dépôt légal imprimeur. Euh, à Dijon, c'est une collection vivante, mais donc en deux, il y a celle du dépôt légal imprimeur et on a cette collection euh, extrêmement vivante euh, donc, de menus puisque je vous disais qu'en 10 ans, on était passé d'environ 2000 pièces à aujourd'hui 18 000. Euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle d'éphémères, c'est que souvent, il y a un rôle beaucoup plus important des collectionneurs privés que des institutions publiques. Et les grandes collections d'éphémères et les menus en font partie, euh, ce sont des, des privés qui les ont constituées. Je vous parle de 18 000 menus à Dijon, qui est quasiment la plus grande collection aujourd'hui. On doit en avoir un peu plus qu'à la, la BNF. Euh, la plus grande collection au monde, euh, elle compte soit 70 000 pièces, vous voyez, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc, il faut vraiment penser à faire avec les collectionneurs privés euh, pour connaître son sujet. Et dans la politique d'accroissement, c'est la même chose. On va pouvoir passer euh, par, euh, par des, des libraires, par des marchands, mais pas seulement, parce que ce sont les collectionneurs privés qui ont les plus grandes collections et qui peuvent être vraiment intéressants. Donc la politique de, de Dijon en matière d'acquisition, euh, elle se fait par plusieurs biais. Donc des achats, bien sûr, hein, parce qu'il y a des, des libraires spécialisés en gastronomie, en vin, euh, qui ont des, des menus à vendre. Alors là, ce sont souvent des belles pièces, euh, des pièces chères qui sont très bien illustrées ou qui euh, sont le témoin d'événements euh, historiques importants. Euh, ou qui reviennent en fonction du contexte. Hein. Entre 2014 et 2018, il y a eu énormément, par exemple, de, de menus du centenaire qui sont ressortis sur le marché. Euh, mais ce n'est chez nous que la moitié euh, des acquisitions qui se font via, via le, le mode onéreux. Euh, L'autre moitié arrive par des dons. Alors, d'une part, des dons qui arrivent tout seuls du fait du bouche à oreille d'un travail euh, dont je reparlerai tout à l'heure en matière de valorisation et qui fait que euh, ben, ça arrive tout seul. Hein. Toutes les semaines, il y a des menus qui arrivent, alors, de, de la région, mais aussi de, de, un peu partout en France. Euh, on a aussi, alors je vais essayer de repartager mon écran, une politique très active hop, en matière de collecte. Euh, hop, donc, je prendrai un exemple qui est celui d'une. Alors, pourquoi ça ne marche pas Vous, ouais, bon, je vais le laisser comme ça. Euh, L'exemple d'une collecte de qu'on avait appelée une collecte de menus d'amour qu'on a faite il y a quelques années, donc des menus de fiançailles, de mariage, d'anniversaire de mariage, etc., euh, qu'on a largement diffusé dans la, dans la région de façon physique, mais aussi en numérique, en utilisant largement nos réseaux sociaux, euh, notre page Facebook et notre compte Twitter pour euh, la, la développer, la relayer. On utilise aussi largement la presse puisque la presse locale touche un bassin de population important, donc là dans l'occurrence on avait un partenariat avec le journal local qui publiait toutes les semaines un menu pour inciter les gens à donner. Euh, hop. Et puis, euh, troisième mode, un démarchage euh, très direct euh, de, de, de cibles, on va dire, de collectionneurs, que ce soit des institutions, et ça, c'est très compliqué parce que euh, les institutions, enfin les, les, les collectionneurs privés, arrivent. si je prends l'exemple des menus de l'Elysée, les collectionneurs euh, privés arrivent très bien à voir tous les menus qui sortent de l'Elysée très facilement. Nous, on n'y arrive pas, il faut qu'on passe par des intermédiaires, c'est très compliqué. Donc, on, on démarche des collectionneurs et des personnalités que l'on sait euh, intéresser. Par, euh, par la, le, le, le, on va dire la, la valorisation, la conservation, et qui ont cette, euh, cet esprit là. Euh, mais ça, j'en reparlerai plus tard dans la valorisation. Donc, voilà, trois modes, un bouche à oreille, quatre modes, même un bouche à oreille et des acquisitions qui se font toutes seules, des collectes incitatives auprès d'un public très large, parce que c'est un type d'éphémère, le menu qu'on trouve chez tout le monde. Troisième, le démarchage d'institutions ou de collectionneurs. Et puis, bien sûr, les achats chez les libraires. Quand vous travaillez avec des collectionneurs, pensez aussi à valoriser les actions de mécénat, puisque les dons peuvent être défiscalisés de façon très facile. Donc, je ne vous en parle pas là, mais si euh, vous avez besoin d'informations, euh, je me tiendrai à votre disposition euh, euh, plus tard. Voilà. Donc, à, à retenir qu'il ne faut pas seulement passer par les acquisitions onéreuses et le, le marché. Et... Merci beaucoup. Et peut-être, Séverine, et... Euh, tu veux en ren... enfin, renchérir un oui. petit peu sur ce propos avant de, de nous expliquer un petit peu comment on fait avec cette masse de données qu'on a, qu a engrangées, cette masse de documents. Euh, euh, voilà. Oui, ce que montre euh, le cas de Dijon, euh, je crois, c'est l'importance euh, euh, au préalable d'avoir euh, défini euh, ce qu'on souhaite faire, d'avoir défini une politique documentaire et de, de savoir quel type de, de documents on veut collecter et ceux dont on ne veut pas. Euh, les, les, la, la, la collecte un peu large, euh, sans, sans réflexion préalable de ce qui... Est pertinent par rapport à nos objectifs en termes de service au public, euh, risque de vous mettre face à une quantité de documents trop importante à traiter, et ce serait contre-productif. Si vous êtes au, au début d'une collection, ou bien même si vous avez déjà un ensemble constitué, comme c'est le cas à la, à la BHVP, et que vous vous interrogez sur comment continuer, euh, faut, il faut d'abord vous poser la question, quel thème je veux documenter et quel type de document je veux collecter euh, voilà ça ça peut paraître évident, mais c'était un peu euh, euh, l'une des, des conclusions principales des deux sessions de formation NCIB au euh, traitement des éphémères. C'était vraiment la, la définition d'une politique d'acquisition euh, et c'est le cas pour, pour la bibliothèque historique. Même si c'est pas écrit, je sais très bien ce que j'achète je, je et ce que je n'achète pas. Euh, en fonction de ce qu'on a déjà décrit ou pas encore décrit, voilà, il y a des domaines sur lesquels je ne m'aventure pas parce que je ne sais pas encore ce qu'on possède. Euh, on a encore décrit qu'un quart de la collection, donc il y a plein de, plein de segments pour lesquels je ne vais pas aller compléter par des achats en librairie ou, ou aux enchères comme évoquait Caroline. Donc euh, la première des, des choses pour, euh, pour traiter euh, ces, ces ensembles documentaires, c'est euh, d'avoir un cadre de classement, donc c'est quelque chose qui est qui est, qui est assez euh, évident pour tous ceux qui ont un peu une formation d'archiviste mais qui n'est pas euh, forcément dans les pratiques euh, des bibliothécaires sauf évidemment ceux qui doivent traiter le, le dépôt légal euh, imprimeur et donc euh, l'un des modèles dont on peut euh, disposer pour s'inspirer euh, quand on a à, à organiser un ensemble, c'est d'aller voir justement la bibliothèque dépôt légal imprimeur de sa région et de lui demander son cadre de classement pour les éphémères collectés au titre du dépôt légal. Alors, il y a, il y a eu un groupe de travail en 2004, donc il y a des modèles qui datent de 2004, euh, J'en ai, en ai encore certains. Et puis, c'est un, un sujet qui a été relancé euh, il n'y a pas très longtemps par Valérie Louison au niveau du service de la coopération. Donc, je pense qu'il y a des, des, des nouvelles réflexions à ce sujet euh, et vous pouvez la, la solliciter. Alors, pour euh, établir un cadre de classement, on peut, euh, peut s'appuyer sur euh, la géographie, hein, on est tous plus ou moins à la tête de fond euh, l'histoire locale. Donc la structuration géographique, euh, pour, euh, pour moi, c'est toujours quelque chose euh, d'important, euh, au premier niveau ou à un niveau euh, inférieur des, des inventaires évidemment on peut essayer aussi de faire des classements typologiques c'est le cas pour des gens puisque c'est un inventaire de, de menus nous on a fait la même chose pour, notre, pour nos, nos menus de banquet. on a isolé une typologie documentaire ou on peut faire des inventaires thématiques et c'est le cas, alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez la liste des inventaires déjà réalisés à la bibliothèque historique voilà, normalement vous devriez voir apparaître la page d'accueil du portail des bibliothèques spécialisées et patrimoniales de la ville de Paris. Vous voyez, on a un onglet archives et manuscrits. Ce n'est pas parfait puisque archives et manuscrits, on n'entend pas forcément euh, éphémère, mais ça n'est qu'un des accès. Donc, si vous allez sur inventaire, ensuite, vous voyez la liste des, des bibliothèques qui, qui traitent leurs documents en EAD, dans bibliothèques historiques de la, de la ville de Paris. Il y en a énormément puisque nous ne sommes pas le seul service à utiliser l'EAD, je passe les collègues des autres départements, on arrive aux éphémères, oh, j'ai agrandi, c'est pas grave, vous voyez mieux, vous euh, voyez il, il peut y avoir aussi des, des, des inventaires thématiques comme euh, les expositions universelles, la première guerre mondiale, on trouve euh, des typologies très variées et puis euh, je peux y revenir ultérieurement. Moi, je suis très attachée aussi à la notion de producteur, c'est-à-dire que euh, en général, un dossier euh, de documents correspond à l'unité communicable correspond à un producteur. Euh, donc, si on prend les menus de banquet, euh, pour rester dans la, les, fonds, les fonds gourmands, euh, vous voyez, on a à l'intérieur. Euh, euh, ben, je vais laisser Caroline parler parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ce que Dijon a fait. Mais euh, la vie associative, eh bien, après, on a regroupé les types d'associations et après, alors, les amicales régionales, alors je vais prendre Auvergne-Rhône-Alpes, n'est-ce pas Et après, l'unité communicable, c'est l'association productrice de ces de de menus. Donc là, on a un dossier avec 10 documents. Mais je vais laisser la parole à à Caroline pour la suite du traitement documentaire. Alors, ben, je veux Et bien... bien tu... Oui, comme ça, je vais repartager. Alors... Voilà, donc là, le, le plan de classement de, des menus à Dijon, donc on a choisi une entrée par, par occasion. Euh, ou par origine euh, socio-professionnelle des, des repas, ou quand on n'avait pas ces informations-là, euh, l'organisateur du repas, euh, type euh, menu euh, Air France ou euh, menu de, de paquebot. Euh, je peux du coup peut-être… Peut Est-ce que tu veux parler d'abord de l'EAD en général et je montre euh, ce que ça donne sur notre euh, instrument de recherche, ou je montre l'instrument et tu expliques après Vas-y, continue. Tant que j'y suis. Donc, euh, voilà. Le... Alors, j'ai fait des copies au cas où... Euh, voilà, c'est plus... Non, je sais pas ce que je voulais faire. Excusez-moi, je redescends. Voilà, donc là, vous avez la page d'accueil de notre instrument de recherche menu, donc avec deux entrées, soit la consultation qui va arriver vers le plan de classement, soit la recherche ici qui donne accès à un formulaire de recherche et à toute l'indexation qu'il y a derrière. On indexe énormément notre collection puisque c'est vraiment notre, notre singularité, donc c'est un fonds qui est extrêmement soigné, qui est traité pièce à pièce. Et donc là, quand on choisit l'autre mode d'accès via le plan de classement, vous le voyez ici qui se s'ouvre avec les grandes parties, ici, vie publique et politique et quand on, on, on descend complètement au niveau de la pièce on a une notice qui ressemble à ça avec toujours la possibilité de synchroniser le sommaire pour voir où on se situe dans le plan de classement ça Séverine en reparlera et donc vous avez ici la notice avec toutes les informations classiques euh, une indexation qui se fait aussi au niveau des plats et des boissons alors qu'on ne fait pas systématiquement par manque de temps mais qu'on essaye de faire sur les pièces les plus importantes et puis bien sûr l'accès à la vignette, ici à la visionneuse, et que l'on peut euh, agrandir. Euh, en termes de traitement, ce qui se fait chez nous, c'est qu'on commence systématiquement euh, donc par l'entrée des documents dans un, un registre de suivi. Euh, on cote le document, on a un tableau de gestion que l'on remplit euh, dès l'arrivée euh, du document, ce qui permet d'avoir euh, une information sommaire même avant l'encodage. Hein. On est sur des masses assez importantes, donc on est, on est toujours un petit peu en retard dans notre encodage. Donc, le tableau de gestion nous permet d'avoir euh, un minimum d'informations si on fait des, des recherches à distance. Euh, on estampille les documents, on, on les range dans des, des, des classeurs et des pochettes ad hoc, on en reparlera au moment de la, de la partie sur la conservation et, et puis, on a le, ce choix particulier à Dijon de numériser quasi systématiquement toutes nos collections. Euh, voilà, donc on peut peut-être rebondir sur les choix de, de l'EAD pour ce type de, de documents. Oui, alors vous, vous constatez qu'aussi bien à la BHVP qu'à la Bibliothèque municipale de Dijon, nous avons opté pour l'EAD, pour la description de, de nos, nos collections. Euh, alors, c'est un, un choix qui est... Qui qui peut être questionné. On peut très bien utiliser euh, euh, l'Unimark et faire des, des notices de, de recueil. Bon, le AD, ça permet euh, de, de, de décrire à différents euh, niveaux de précision un ensemble, c'est-à-dire si on souhaite décrire plus précisément une pièce. Euh, et puis les autres séries, les laisser un peu en stand-by, on peut publier l'ensemble de cette manière donc c'est une question de granularité de l'information qui peut être différente selon les, les différentes par les, les parties de, de, de nos inventaires. On, ça permet aussi de ne pas répéter des informations qu'on met à un niveau supérieur qui vont être valables pour tout un ensemble de dossiers. Et puis euh, L'avantage principal, parce que toutes ces choses-là, finalement, on peut les automatiser aussi en marque hein, faire des notices types et puis ne pas avoir retapé toutes les informations communes euh, à chaque fois. Mais la, la, le principal avantage hein, de, de l'EAD, vous l'avez vu quand je vous ai montré un, un exemple d'inventaire, je repartage mon écran, c'est euh, de, de, de montrer euh, un dossier euh, dans un ensemble, c'est-à-dire que euh, quand on tombe sur un, sur un document, on voit qu'il fait partie d'une collection et, et, et du coup cet, cet intérêt euh, comme source euh, dont je vous parlais des éphémères lorsqu'ils sont pris dans un ensemble très large est directement percep perceptible par les, les chercheurs, tandis que euh, dans un dans une liste de résultats à plat, on ne voit pas justement cet ensemble de, de documents. Donc je, vous, je, vous montre, je vous montre nos inventaires et je vais faire une recherche qui vous, vous montre aussi qu'à la ville de Paris, on a pu obtenir quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui ajoute à l'intérêt d'utiliser le AD. c'est qu'on a une recherche fédérée sur l'ensemble de nos bases. C'est-à-dire qu'on euh, peut chercher à la fois dans les inventaires en EAD et dans les, dans les notices euh, Unimarc euh, qui permettent de traiter euh, tous les autres documents, euh, enfin traités en Unimark habituellement. Donc là, je fais une recherche sur le train bleu, donc le restaurant de la Gare de Lyon. Très bon choix, Séverine. Voilà, donc euh, ensuite on, on a quand même 6765. Euh, résultats parce que c'est aussi un catalogue collectif, hein, toutes les bibliothèques patrimoniales spécialisées, vous les voyez de la ville de Paris. Donc, et, et, et si on fait une restriction sur éphémère, vous voyez, donc on avait énormément de résultats avec tout type de documents, et là on trouve la, la notice qui vient de l'inventaire des éphémères des restaurants de Paris et d'Île-de-France. Et puis quand on clique dessus, eh bien, on est dans le contexte de l'inventaire. Du coup, on, on comprend qu'il y a... Oh, je... je... Euh, J'essaie de, de... Je, je fais quelques, des bêtises avec mon, ma souris, je ne sais pas les réparer. Bon, c'est n'est pas grave, je, je, je vous montre le cadre de classement. On se rend compte qu'il y a 15 documents pour le train bleu, mais que euh, dans, dans le 12e arrondissement, on a des enseignes pour beaucoup, plein d'autres voies, enfin quelques autres voies, et, et donc ensuite on navigue dans, ce, dans cet inventaire euh, pour découvrir eh l'ensemble de la collection donc pour moi c'est le principal intérêt euh, de l'ead euh, outre le alors l'intérêt aussi c'est qu'à présent euh, nationalement on, on dispose quand même d'un outil euh, de saisie euh, qui est tapir donc nous c'est ce qu'on utilise pour pour cataloguer euh, au quotidien il ya moins trois ou quatre personnes dans le service qui utilisent Tapir pour, pour rédiger les, les inventaires. Et donc, on a un double, double can, deux canaux de, de publication, à la fois le CCFR, d'une part, et d'autre part, notre portail, comme je viens de vous le montrer. Bah, à Dijon, euh, on, on utilise le logiciel pléade de la société euh, AJLSM, qui est un outil euh, libre. Euh, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on qu encode en EAD, euh, je peux vous donner des, des peut-être j'ai essayé de, re, de chercher des idées de coûts, ça pourrait vous, vous intéresser. Donc au tout début, il y a, alors ça date, hein, c'était en 2009, ces coûts-là, ils ont forcément augmenté, je suppose. On avait investi à peu près 20 000 euros auprès de la société AJLSM pour à la fois, euh, alors on aurait pu faire tout tout seul, hein, mais c'est quand même bien d'avoir une société vraiment euh, qui, qui se penche sur votre, vos spécificités. Donc, à peu près 20 000 euros pour définir tous les paramétrages spécifiques à notre collection, pour installer le carousel, la visionneuse, telle qu'avec les fonctionnalités qu'on souhaitait, et pour former l'équipe. Les licences, qui sont des licences X-Metal, pour pouvoir encoder en EAD, elles coûtaient à l'époque environ 1 200 euros. Donc, voilà, vous voyez le, le coût que ça peut représenter en fonction de votre équipe. Et il y a à peu près 2 000 euros de maintenance par an. Et puis, bien sûr, des développements en fonction des, des projets en cours qui peuvent être plus ou moins importants. Alors, en termes d'équipe, ce qui a permis de développer tout ça à Dijon, c'est qu'on on avait un assistant de conservation qui venait du monde des archives. Et il y a 10 ans, les archivistes étaient déjà largement dans le AD. Donc, il avait pris son bâton de pèlerin pour convaincre l'équipe et moi-même de la intérêt de l'EAD. On a tout de suite vu, effectivement, pour des collections comme celle-ci, mais aussi pour les collections d'iconographie locale. C'est quand même très, très pratique d'avoir des, des plans de classement. Les, les usagers, je pense, s'y retrouvent parfois plus facilement qu'avec un formulaire de recherche dont l'arrière-plan est parfois un peu obscur pour les non-bibliothécaires. Euh, donc, voilà, on a pu développer tout ça parce qu'on avait une expertise en interne et quelqu'un qui était quand même capable de discuter avec la société qu'on avait choisie. Euh, et donc cette personne euh, était bien sûr encodeur euh, et euh, était en charge de la coordination de l'ensemble des bases, de leur publication, de leur cohérence et à côté de ça, trois autres assistants ont été formés et ont encodé, alors euh, euh, quelqu'un pour les, les manuscrits, euh, quelqu'un pour euh, l'iconographie locale et puis, une personne aussi pour, euh, qui, de, qui devait pouvoir seconder sur, euh, sur les menus, euh, puisque notre archiviste s'occupait principalement des archives. Voilà, donc une équipe de quatre personnes à l'origine. Actuellement, on a des, des petits manquérages sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais euh, voilà, une équipe de quatre, dont un coordinateur euh, pour faire tourner euh, l'ensemble et, et homogénéiser tout ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Séverine, si tu veux peut-être parler de ton équipe ou sinon peut-être euh, comme le temps avance et file à toute allure et que effectivement, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien compris qu'il y avait quand même un intérêt à avoir des personnes dédiées et, euh, et, et formées en fait, euh, à l'EAD et à l'outil Tapir pour pouvoir, euh, pour pouvoir signaler ces documents. Euh, donc maintenant, on les a on les a acquis hein, donc par le bouche à oreille, par la collecte. Euh, euh, incitatives par le démarchage, par l'achat. On les a euh, rentrés dans les collections avec, euh, si on suit la chaîne de Dijon, un registre de suivi, une cotation, un tableau de gestion, un encodage. On les a estampillés. Et euh, justement, avant de les numériser et pour les garder longtemps dans nos collections, on a euh, acquis des classeurs et des pochettes ad hoc. Donc peut-être euh, euh, maintenant qu'on a euh, des équipes qui les ont traités, qu'on les a reçus, qu'on les a soignés, qu'on a vu leur intérêt, euh, comment on fait pour les conserver ces documents qui, est, qui est, comme Séverine soulignait, sont par essence très fragiles. Euh, donc, euh, peut-être, Caroline, si tu veux nous parler. Bah, je pense que de... Séverine avait des choses Séverine, généralistes à bah, dire. Euh, Moi, je ouais. pourrais donner un exemple juste de coup, peut-être. Oui. Bon, nous, nous, dès, dès lors que nous réalisons un inventaire, euh, donc il y en a eu une, une dizaine de réalisés, euh, la, la série correspondante est euh, systématiquement reconditionnée donc euh, ça allait peut-être de soi dans mon, dans mon esprit, et je ne vous l'ai pas dit, mais on, on ne traite pas la pièce, donc les, les documents sont, sont réunis euh, dans des dossiers, euh, on utilise euh, des pochettes neutres et des boîtes en polypropylène globalement, et puis pour les pièces euh, les plus petites, on, on les conditionne aussi dans des pochettes euh, Millard à, à case. Euh, on est face à un grand nombre de documents qui ont été collés par le papier sur des par le passé sur des papiers blancs on ne décolle pas systématiquement, d'autant qu'on s'aperçoit que ça les a plutôt bien fait euh, vieillir. Alors, ce n'est pas conseillé euh, de coller des documents, mais là, les, les, les, les matériaux utilisés par le passé étaient sans doute euh, peu agressifs. Et puis, finalement, ça permet de les manipuler sans, sans euh, avoir un contact direct avec le document, mais avec le support. Et, et on réserve des, des traitements plus spécifiques. Euh, alors, on peut être amené à, à les dépoussiérer. Quand ils sont trop, trop sales, mais on, on, on réserve les, les traitements plus spécifiques de détourage ou, ou, de, ou de, de réparation, voire de restauration, aux documents qu'on va envoyer en numérisation, si on fait des, des trains de numérisation, ou bien aux documents que nous allons prêter pour des expositions. Voilà, donc, euh, euh, et, et une attention particulière, alors peut-être que les gens qui travaillent dans les services d'archives pourraient nous parler de leur pratique, euh, mais une attention particulière au moment de la, de la communication des documents, puisque pour des raisons d'économie, on conditionne beaucoup en pochette simple et pas en pochette à, à rabat. Et, et donc, on a mis en place pour que tous les collègues qui sont amenés à faire de la communication, qu'ils soient du département ou non... Euh, donc, on a mis en place un système de contenant de, de, de, de, de, de, de transit pour arriver dans la salle de lecture pour éviter les, les, les documents qui glisseraient des, des pochettes. Euh, voilà, donc, une attention particulière au moment de la communication des documents. Euh, voilà, Caroline ben, à Dijon, donc, on traite tout pièce à pièce. Donc, Chaque menu est dans sa petite pochette Terfan transparente, elle-même dans un des classeurs euh, ad hoc. Euh, donc, pour vous donner un ordre de grandeur du coût de tout ça, alors on les achète chez CXD. Euh, les classeurs valent un peu plus de 100 euros l'unité hors taxe et les pochettes euh, 3-4 euros l'unité. Donc, C'est quand même un budget non négligeable. Et puis un temps de travail euh, quand on a une, une collection euh, euh, qu'il faut traiter. Euh, euh, pour la première fois assez long ensuite c'est au, au fur et à mesure donc c'est un peu plus facile euh, on n'a pas vraiment nous de souci de, de consultation puisque tout est numérisé donc euh, et puis que notre bassin de population pour euh, d'usagers en tout cas de, de cette consultation n'est pas forcément local on n'a pas ce, ce souci là et de toute façon ce sont des classeurs euh, qui suffit de, de feuilleter et on voit l'ensemble du document sans avoir à le, le manipuler euh, l'intérêt des éphémères aussi c'est qu'on peut avoir des grosses collections qui s'accroissent et qui prennent très peu de place et ça, ça n'est pas, euh, pas inintéressant pour des, des bâtiments comme les nôtres qui sont euh, très, très euh, pleins. Donc On passe à la valorisation. Oui, excusez-moi, peu... je coupe mon micro à chaque fois. Du coup, j'ai <rire> le temps que je finisse d'écrire rapidement tout ce que vous dites. Euh, effectivement, je pense qu'il y a aussi un point qui est très intéressant pour les collègues. Euh, or, effectivement, le, le traitement et la conservation et tous les sujets que vous avez abordés, euh, C'est comment on valorise ces documents. Euh, vous avez quand même témoigné tout au long de la, de la présentation de leur intérêt euh, pour l'histoire sociale et puis de l'intérêt pour, pour la, la vie commune des, des, des personnes. Donc comment, euh, comment valoriser ces documents et puis peut-être nous faire partager vos, vos expériences à chacune dans vos établissements et ce que, ce que vous avez pu mettre en place euh, et qu'éventuellement les, les participants pourraient s'inspirer de, de ces expériences. Oui, alors euh, tu, tu disais que oh, je ne sais plus où tu parlais. Enfin, le, le, le, les, les éphémères, il y a une particularité, c'est que les ils sont faciles à exposer aussi. Donc euh, nous, on a régulièrement des expositions dans l'accueil de, de la bibliothèque qui est équipée de, de vitrines et euh, c'est vrai que le montage de, de, de documents éphémères euh, sur des supports euh, ou euh, leur exposition à un plat bah, bah, très vite c'est pas aussi compliqué de, que d'exposer à un volume alors, je vous montre deux, deux exemples d'expositions de, alors Excusez moi euh, Alors, ça, c'est le blog de la bibliothèque historique qui s'appelle Les Chauguettes, puisque nous avons une échauguette, la bibliothèque historique. Et donc, si vous, si vous passez par l'onglet Les Collections, vous avez un onglet Documents éphémères. Et euh, quand on fait une exposition dans laquelle il y a la bibliothèque, on essaie d'en garder la mémoire avec, euh, avec un petit article euh, qui reprend les photos des vitrines et, euh, et les et, et les, le texte des cartels. Donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est très, très compliqué à, à faire euh, et ça pérennise euh, nos, nos présentations. Donc ça c'était une exposition qu'on avait faite en 2019 à l'occasion du, du cinquantenaire de l'installation de la bibliothèque historique dans son bâtiment actuel, l'hôtel de Lamognon, et on avait choisi de faire cette exposition « Trésor du quotidien » Euh, parce que c'est vrai que c'est une des particularités, c'est quelque chose qui, qui, qui construit l'identité de la bibliothèque, d'avoir cette collection d'éphémères. Et donc, on avait euh, une dizaine de vitrines qui s'organisaient autour de, de thématiques de la vie quotidienne. Donc, euh, vous voyez, la première vitrine, c'était « Échanger des nouvelles euh, » le monde du travail, euh, se déplacer avec notre collection de titres de transport. Euh, on a énormément de tickets de métro et d'omnibus. Euh, donc, vous pouvez parcourir euh, cette, euh, cette exposition qui était une exposition physique, mais qui maintenant est en ligne. À l'heure actuelle, on, on en a une autre qui s'appelle « Ouverture d'un nouveau rayon sur les commerces alimentaires euh, parisiens ». Euh, et qui, fait, qui est en fait l'aboutissement d'un travail d'un an et demi d'une collègue qui a inventorié les, les, les documents commerciaux provenant des, des commerces de bouche parisiens, principalement. Et puis, on a une expérience... Euh, euh, D'expositions virtuelles, euh, réalisées au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, sur le quotidien des Parisiens pendant la Grande Guerre, et qui s'appuie, alors, joue c'est un, un abécédaire, euh, qui s'appuie sur des sélections documentaires qui ont été faites euh, au départ pour euh, l'exposition, euh, des expositions dans des bibliothèques de prêt du réseau. Donc, quand je vous parlais de la facilité d'exposer de, ces documents et de leur. Euh, de leur accessibilité pour le grand public, ça s'est traduit justement par euh, des, des prêts euh, à nos collègues des bibliothèques euh, de prêt, euh, euh, qui, qui donc ont, ont montré des petites sélections. Et pour pérenniser euh, tout ça, et eh bien on, on a on a pu faire une une, une une exposition virtuelle avec les collègues du comité d'histoire de la ville de Paris. Donc je vous prends un exemple. Il y a, il y a, aussi bien des éphémères que des, des photos. Il y a pas mal de photos aussi, puisque ça a permis de pérenniser une, une grosse exposition qu'on avait faite à la galerie des bibliothèques à partir d'une collection photo. Alors, l'exemple-là est intéressant, puisque ça nous ramène à la collecte c'est une sélection de, de documents sur euh, une journée de, de, de collecte, la journée du poilu, et là vous voyez en fait la, le courrier de l'association, qui, l'organisme qui a organisé cette journée, et qui liste les, les choses, les documents, les objets donnés à la à la bibliothèque, euh, à sa demande, pour alimenter euh, ses collections, donc euh, des insignes, des médailles, même une broche. Euh, et donc, quand on fait défiler tout ce chapitre, euh, on retrouve euh, les documents en question. Alors là, c'est le visuel d'une carte postale donc, qui a aussi donné lieu à une affiche. Et puis les fameux insignes, donc, là, qui sont dans la collection d'éphémères. Euh, encore euh, une carte postale, les insignes un brassard de, de collecteurs, de commissaires, voilà. euh, les bijoux souvenirs vendus à l'occasion, euh, voilà, les, les carnets à souche pour la vente des médailles. Voilà, donc euh, vous pouvez voir cette, euh, cette, euh, cette exposition en ligne, hein, c'est le quotidien des Parisiens pendant la Grande Guerre. Et c'est un moyen aussi pour moi de vous dire que euh, euh, il m'a semblé, avec cette expérience, qu'il était plus pertinent de faire des sélections de numérisation assez modestes et qu'on puisse éditorialiser plutôt que des, des grandes campagnes. Alors, on en a mené pour les, les menus de banquets et les cartes de restaurant, où on essaie de numériser l'ensemble de la collection, mais on s'est aperçu que ça nous ramenait à un traitement à la pièce qui n'était pas souhaité au début du, du chantier, euh, tout simplement pour des questions d'économie de temps. Et, et donc, euh, pour le moment, on ne s'est pas relancé dans une nouvelle entreprise de numérisation. Je départage mon écran. Alors, à Dijon, euh, si je devais résumer ce qu'on fait en matière de valorisation, j'insisterai sur quatre points. Euh, D'abord le fait qu'on a fait le, le choix de cre ce que j'appelle creuser un sillon, c'est-à-dire que maintenant ça fait une dizaine d'années que, alors on développe le, le, le, le panel des, des actions de valorisation et de médiation qu'on attend d'une bibliothèque patrimoniale, mais on a choisi de vraiment très souvent axer notre propos sur cette thématique gastronomique et du menu euh, parce qu'il y a l'effet donc de sillon et donc de, de communication qui se fait plus facilement et d'ancrage dans un public Beaucoup plus large, alors notamment parce que bien sûr, ce, cette thématique elle a un potentiel en matière de public qui est, euh, qui est facile à exploiter. Euh, la deuxième notion, c'est l'importance de la communication. Euh, quand on parle de valorisation, on parle autant d'actions de médiation que d'actions de, de communication via les réseaux ou avec la, la presse, alors euh, en général locale. Euh, et ça, c'est important pour la, la vie globale de l'établissement et ça, son, son ancrage auprès des publics. Euh, J'insisterai aussi sur la notion de cercle vertueux, on n'a jamais d'actions de valorisation qui ne sont que des actions de valorisation. Euh, quand on valorise, euh, bien, la communication se développe. Quand la communication se développe, eh bien, on a des futurs donateurs qui nous connaissent et qui enrichissent la collection et la boucler bouclée. Et donc, la dernière notion, c'est cette notion de projet à plusieurs facettes. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'inclure une facette de, de, donc, de valorisation grand public, de recherche avec une publication ou un colloque, euh, de communication, je l'ai dit, et puis d'avoir toujours... En tête, euh, un but qui est celui de l'enrichissement de la, la collection. Alors, je vais repartager mon écran pour vous refaire un petit peu peut-être l'historique euh, de… Hop. Voilà de notre politique de, de valorisation. Donc, on a commencé à y travailler il y a une dizaine d'années. Donc, là, on a eu un, un gros, gros coup de projecteur sur ce, ce projet qu'on lançait avec une grosse exposition qui était pour la première fois chez nous euh, travaillée avec un scénographe, euh, ce qui n'était jamais le cas. On fait généralement des expositions à petit budget dans les bibliothèques. Hein. On n'est pas comme les musées. Donc, euh, trois expositions sur le réseau dijonnais, beaucoup d'actions de médiation au sein même. des des expositions avec un public assez large, une publication qui avait associé euh, des conservateurs de bibliothèques, enfin, des collègues de bibliothèques, musées et archives, ainsi que des collectionneurs, donc à la fois dans le but d'avoir une première publication euh, un petit peu importante sur, euh, sur ce sujet qui était très peu euh, travaillé, euh, mais aussi de, de, de monter un réseau, et ça c'est une notion euh, très importante aussi dans, en la matière, je reviens à tout ce que je disais sur l'importance des collectionneurs, de les repérer, d'être en bon terme avec et on avait dès cette époque-là. Alors le, le ça, ça pique les yeux, hein, c'est complètement daté, mais voilà, on avait des, une petite série de cartes postales qui incitaient déjà à sauver les menus donc voilà une première grosse action et depuis on creuse ce sillon on a régulièrement des actions qui se passent à la fois en ligne euh, on a un blog alors qui est en sommeil ces, ces derniers temps mais qui s'appelle Happy, Happy Sus, donc qui est un blog de, de, de valorisation du fonds gourmand de la bibliothèque où régulièrement donc, on met en valeur ce qui se passe euh, au niveau des menus et ça c'est un axe de valorisation important, on utilise beaucoup euh, notre, euh, nos réseaux sociaux euh, et donc là j'en J'en viens un gros projet qu'on a monté en 2018 suite à un dépôt important du chef de l'Élysée, qui aujourd'hui n'est plus chef de l'Élysée, qui est l'ambassadeur auprès de Macron pour la gastronomie française. Donc, on a eu un gros don du, de ce chef de l'Élysée qu'on a largement valorisé à la fois par les réseaux, euh, par une exposition dont vous voyez ici le visuel, et puis par une, euh, une soirée de valorisation. Et là, je reviens donc à ce mélange valorisation et com qui est très important, euh, avec euh, donc Guillaume Gomez, le chef en question, qui est un chef très médiatique donc, et qui a très euh, généreusement partagé euh, ses, ses réseaux avec nous. Avec la BNF, vous voyez là, trois collègues de la BNF qui sont venus euh, présenter les ressources gastronomiques de Gallica et en local avec euh, des jeunes de, de lycée hôtelier. Donc, on essaye de ponctuer régulièrement euh, nos, notre, notre politique euh, documentaire sur les menus de grosses actions euh, très valorisées. Et puis, le, le troisième axe qu'on utilise beaucoup, c'est nos réseaux et notamment le compte Twitter de la, de la bibliothèque patrimoniale. Alors, que ce soit à l'occasion des acquisitions que l'on essaie de valoriser parce que euh, ce sont des, des ben, comme je vous le disais, des, des, des documents qui intéressent beaucoup euh, les, tout type de public, euh, que ce soit à l'occasion euh, d'animations euh, particulières que l'on a euh, en partenariat à l'extérieur, là, en l'occurrence avec la, la Cité de la Gastronomie qui, a, qui vient d'ouvrir à Dijon. ou au sein de notre établissement et puis euh, eh bien notre euh, notre euh, responsable du compte twitter utilise largement les menus euh, en fonction de l'actu là vous voyez au moment de la mort de Sampé euh, ou euh, là au moment de, de des vacances d'été euh, donc voilà une euh, l'importance de cette notion de d'avoir de, de, de, un sillon de s'y tenir et c'est assez euh, euh, efficace et rentable, je dirais, euh, euh, quand on travaille sur la longue durée. Hop. Alors, ça y est. Merci beaucoup. C est imp... Vous êtes toutes les deux. 11h57. Impressionnante. <rire> parce qu'on est arrivé à aborder tous les points. Alors, au pas de course, c'est vrai, mais euh, ce qui est formidable dans ces rendez-vous, c'est que Déjà, ils seront retransmis sur euh, YouTube si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, euh, parce qu'on a eu beaucoup d'informations. Euh, la deuxième chose formidable, c'est que vous avez euh, Séverine Montigny et Caroline Poulain qui désormais vous identifiez bien comme interlocutrices euh, si jamais vous avez des questions aussi oui, qui on vient. De prolonger ces sujets-là. Euh, L'idée des 11-12, c'est vraiment d'établir un dialogue entre nous, et c'est euh, effectivement juste une heure, mais une heure pour aussi euh, pouvoir euh, se recontacter par la suite et échanger sur euh, sur ces sujets-là. Euh, je pense que des éphémères, on n'aura peut-être pas l'occasion de prendre beaucoup de questions, mais vous avez donné énormément d'informations euh, précieuses, notamment aussi dans l'importance que vous avez rappelé toutes les deux avec différents niveaux de langage, mais de, de, de se fixer une politique documentaire et un, un sillon euh, pour valoriser ces collections et pouvoir les traiter. Euh, avec ce rappel sur le AD qu'on que verra aussi beaucoup parce que euh, tout le monde, à mon avis, dans ces établissements est paré sur le signalement, donc euh, commence à, à de toute façon devoir apprivoiser pardon, tapir euh, ce, petite, euh, ce petit outil bien pratique quand même pour le faire. Je, je vous remercie aussi beaucoup pour les coûts, les solutions logicielles, euh, parce que très souvent, c'est des questions aussi techniques dont on a besoin euh, quand on est dans nos établissements. Euh, un grand bravo pour, pour cette présentation, pour ces projets enthousiasmants projets de valorisation qui, qui font envie des deux côtés. Et ces différentes typologies aussi de documents, puisque je ne sais pas si on l'a vu à Dijon, mais il y avait un petit menu en, en porcelaine et, et à la BHVP, vous avez voilà. énormément d'objets euh, différents. Donc, c'est aussi euh, des, des typologies qui sont, qui sont peut être un peu inhabituelles à conserver en bibliothèque. Donc, euh, peut être, on pourra prolonger euh, ces échanges euh, par la suite. Euh, on va peut-être voir d'autres choses. Euh, J'essaye de trouver à, le petit menu porcelaine. À dire. <rire> euh, moi, je ne peux que vous inviter à, à poser vos demandes de, de sujets sur notre outil, la parenthèse. Euh, la parenthèse, on, vraiment, c'est pour vous et c'est vraiment tous les sujets qui vous, qui vous causent des difficultés que vous, dont vous avez envie de parler. Euh, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On les mettra avec plaisir. Euh, au programme, sachant que si vous plébiscitez des sujets, ben, ils seront traités en priorité. Euh, donc comme je le disais, vous pouvez revoir l'ensemble des numéros des 11-12 euh, sur la chaîne YouTube de l'agence. Euh, J'essaierai de le mettre au plus vite euh, parce que je suis désolée d'avoir euh, bugué sur le, le lien Internet, mais vous étiez très nombreux. On était plus de 50 euh, sur ce numéro. Donc, euh, je ne doute pas que, que ce sera quand même ça a été un succès. Il euh, y a une version éditorialisée. Donc, les carnets du 11-12, on a pris un peu de retard. Mais l'idée, c'est de reprendre les grandes idées clés des numéros et de prolonger avec une bibliographie. Et je pense que concernant les éphémères, ce sera tout à fait... Euh, euh, parlons parce que c'est vrai, il me semble que tu as donné un certain nombre de documents euh, euh, qui, je pense, pourront aussi euh, prolonger euh, ce numéro. Euh, voilà, le prochain numéro, ce sera le 20 octobre, euh, si je ne me trompe pas, ce sera sur les résidences d'auteurs euh, en bibliothèque. Euh, voilà, euh, avantages, inconvénients, communication. Euh, je crois que euh, quelque chose que j'ai noté aussi, c'est effectivement ces efforts de communiquer sur, euh, sur nos collections et les bénéfices qu'on pouvait en tirer auprès de différents publics aussi, euh, puisqu'on a vu euh, des, des actions dans les bibliothèques de prêt à la BHVP, euh, auprès du grand public, auprès d'étudiants, de lycéens et aussi des colloques et, et des niveaux de recherche tout à fait différents, des nouveaux d'ouverture différents. Euh, donc euh, voilà, un très, très, très grand merci à Caroline Poulain et Séverine Montigny pour ce numéro euh, et, euh, et je vous dis tous à très bientôt pour, pour la, su la suite de, de ces numéros. Merci à vous et une très, très belle journée. Merci Emmanuel.